La journée franco-allemande, c'est d'abord une date symbolique puisque c'est l'anniversaire de la signature du traité de l'Elysée en 1963. Ce traité consacre une relation particulière entre la France et l'Allemagne et c'est devenu, depuis 2003, à l'initiative de Jacques Chirac et de Gerhard Schröder, l'occasion d'une journée particulière où on célèbre l'amitié entre nos deux pays. Für uns, im Jugendwerk, ist der 22 Januar, Jahr für Jahr ein Denn die Geburtsurkunde des DJW war der Élysée-Vertrag. Vor zwei Jahren wurde dieser mit dem Vertrag von Aachen bekräftigt. Neun Millionen junge Menschen konnten sich seit 1963 in deutsch-französischen Jugendbegegnungen kennenlernen und austauschen. Einer davon war auch ich. Und darum danke Élysée, danke Aachen. Dans ce contexte si particulier de la pandémie et de ses conséquences, Célébrer l'amitié qui unit nos deux pays, c'est aussi célébrer la solidarité. C'est se ce rappeler que des hôpitaux allemands ont accueilli et soigné des patients français. C'est aussi célébrer le moteur franco-allemand qui, au printemps dernier, a initié le plan de relance européen. Und so ist in diesem besonderen Jahr der deutsch-französische Tag die Möglichkeit, um auf digitalen Wegen die Themen junger Menschen in Deutschland und Frankreich voranzubringen. Und danke an all die Partner, die das möglich machen. J'organise la journée franco-allemande tous les ans. Cette année, nous avons prévu de nombreuses animations et notamment le projet Berliner Street Art mené auprès d'élèves de 3e Germaniste et de Secpa. Car la journée franco-allemande, c'est aussi l'occasion de faire découvrir l'Allemagne et sa culture aux autres élèves de l'établissement. Midi à Corona-Crise, passons-nous à l'heure et chanson-atelier mit jungen Menschen aus der unmittelbaren Umgebung. Als deutsch-französischer Verein gehört die Feier des deutsch-französischen Tages im Januar einfach dazu, als Zeichen für die deutsch-französische Freundschaft. En tant que jeune franco nous vivons l'amitié franco tous les jours. Mais en cette année aussi particulière, nous sommes ravis de célébrer la journée franco-allemande à l'Université Grenoble-Alpes en proposant une conférence-débat en ligne au sujet des défis contemporains du couple franco-allemand, à savoir la crise sanitaire, mais aussi les enjeux climatiques. Dans le de du Deutsch-Français-Freuiligendienst, j'organise avec une autre volonté la de l'Allemagne et en Groß-Strasbourg de nombreux différents workshops, ainsi qu'un online en ligne pendant la semaine du Deutsch-Français-Tages. Der Deutsch-Französische Tag ist für uns wichtig, da er auch jungen Menschen die Chance gibt, sich über Austauschmöglichkeiten zu informieren und grenzübergreifend Kontakte zu finden.